Merci à tous d'être venus aujourd'hui, de vous être réveillés un peu, un peu plus tôt et d'être venus jusqu'à Lyon. On est ravis de vous retrouver. Euh, pour ma part, ça fait des années que euh, je suis dans la communauté WordPress. Et euh, ça fait plaisir de deux ans, voire trois ans après, se retrouver après cette crise sanitaire qui nous a tous un peu paralysés. Tout à fait. Moi, de mon côté, je suis un peu une petite nouvelle dans la communauté. Mon premier WordCamp, j'ai eu la chance de le faire à Porto il y a peu. Et donc le premier officiel en France, c'est celui-ci. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce est que c'est vraiment possible de créer des projets web viables avec Elementor Alors pour ceux qui se posent la question sur Elementor, on en parlera un peu plus en détail. Et pourquoi cette question Parce que souvent, on passe pour un imposteur. Tout à fait. Ce que cette conférence n'est pas, euh, c'est pas l'apologie d'Elementor. Si vous êtes là, vous n'aurez pas, euh, comment dire, un espèce de... de, de, comment dire, de, de... Comment dire, de, je sais pas, de propagande. Euh, ouais, de propagande <rire> en fait, tout à fait, de propagande d'Elementor ou de nos services, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire du bashing sur, sur Gutenberg. En fait, tout peut coexister ensemble dans le meilleur des mondes. Et puis c'est pas non plus un comparatif sur les différentes façons de faire ainsi. De toute façon, il me semble que Maxime a déjà eu l'occasion de faire une conférence là-dessus à Genève. Si vous êtes ici plutôt, je pense que c'est parce que vous posez des questions sur la viabilité d'Elementor dans vos projets, savoir si ça peut être utile pour vous ou non. Euh, peut-être que aussi euh, utilisateur de consteurs de pages dans la salle, freelance ou agence d'ailleurs, et aussi peut-être parce que vous êtes aussi des petits curieux de voir un peu l'audace de cette conférence sur Elementor. Récemment par contre, euh, je crois qu'il s'est passé un truc à l'agence que tu ne m'as pas dit, Déborah Effectivement, il s'est passé quelque chose. Euh, en fait, euh, j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, mon match professionnel avec Eric. Alors Eric, euh, c'est un professionnel euh, de la santé naturelle. Et euh, Eric avait énormément d'a priori euh, sur le web, sur euh, les sites web, sur les prestataires. Il était vraiment stressé quand il est arrivé. Euh, il pensait que tout était euh, noir, euh, que tous les webmasters, les développeurs, euh, les, les experts du web étaient des arnaqueurs parce qu'on euh, travaillait très peu et en fait on facturait beaucoup, un peu comme les imprimeurs. Voilà, c'est un peu cette image-là. Je confirme. <rire> et euh, il pensait vraiment que le web, c'était euh, que du stress. Voilà, Pour lui, pour un pro de la santé, c'était vraiment euh, juste euh, la petite blague euh, sur ce sujet. C'est vrai que j'ai souvenir d'appels incessants hein, d'Éric qui était stressé en fait. C'est même pas de la mauvaise euh, volonté de sa part en fait, il ne pouvait pas lutter contre son stress auprès de ses prestataires web. Donc oui, on peut être aussi un peu psy quand on est euh, expert du web. Du coup, ce dont Eric a besoin, moi, d'extérieur, de quand je vois ça, c'est qu'il a besoin d'avoir euh, un site vitrine, institutionnel, un truc classique, en fait, un truc, qui va dire, beaucoup de clients euh, viennent à l'agence ou viennent euh, auprès de vous aussi euh, pour euh, construire un site. Et il veut faire connaître son activité parce que forcément, il est... Euh, par trois, si je ne dis pas de bêtises, au cœur de la France. Et donc, vu qu'il a un centre de formation, son but, c'est de se faire connaître, c'est de dire, OK, j'ai une vitrine, ça me sert à quelque chose. Et pourtant... Et en fait, euh, nous, on pensait ça, moi, je pensais ça, et quand j'ai échangé avec Eric, ce n'était pas du tout ça. La première chose, c'est qu'il voulait voir une sorte de, de psy du web, de thérapeute du web, vu qu'il est dans cette thématique. Il voulait quelqu'un qui le mette en confiance. Déjà, la première chose, quand je lui ai commencé à lui parler technique, puisqu'il avait déjà un site WordPress, il me dit... Non mais moi je m'en fiche en fait, WordPress, Wix, oh, ouf, là ça grinçait dans mes oreilles. Euh, PrestaShop encore plus, j'ai fait ok, bon, bientôt Shopify, oui Shopify, ce que vous voulez, mais je veux être rassurée et surtout je veux comprendre, je veux que la personne qui m'accompagne comprenne mon besoin et soit là vraiment bah, euh, pour décrocher ok, pour écouter mes notes vocales sur WhatsApp, mais surtout pour essayer de, de comprendre ma thématique et mon besoin web. Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on voit toujours le besoin, on va dire, de l'extérieur, un peu hein, comme, un, comme un iceberg. Et en fait, il faut vraiment creuser pour comprendre ce que le client veut. Et c'est vrai qu'il euh, a vraiment besoin euh, d'humains. Là, on vous affiche le témoignage d'Eric. Alors, on a masqué la, le visage, son nom, etc., pour le, la « privacy euh, ». Mais si vous voyez, dans, dans les mots-clés, on voit bien « bon prestataire euh, », quelqu'un qui remet de l'humain, qui propose des solutions adaptées, qui est à l'écoute, qui est sérieux. Donc, évidemment, après, sérieux, euh, tout est relatif, évidemment. Euh, et une personne qui soit experte de son domaine. Parce qu'encore une fois, lui, la technique, qu'on soit « expert WordPress », bah, lui, s'en fichait, il voulait un expert du web qui avait des années de recul ou en tout cas qui pouvait l'accompagner à 360. Exactement. Et justement, bah, tout est question de relation finalement, hein, peu importe de quel outil on parle. Et il faut remettre de l'humain au cœur du digital. C'est vraiment le mot clé, c'est humain. Et je pense qu'on l'a même vu durant la crise Covid qu'on avait besoin d'humains et on est là aussi pour ça aujourd'hui. Et des fois, euh, c'est aussi mettre de côté son ego dans les projets. Oui, parce qu'avec la crise sanitaire, j'ai été formatrice Zoom pour mes clients. Je ne m'attendais pas un jour à devenir <rire> informaticienne ou formatrice Zoom, mais c'est aussi mettre ce, justement cet égo de côté, et se dire bah, on est à la disposition de notre client aussi. Alors là, on va faire un retour sur l'historique du marché. Je vous l'ai dit en début de conférence, c'est que moi, ça fait 13 ans que je suis à mon compte et j'ai découvert la communauté en 2013. Donc premier WorldCamp 2013, je fais partie des vieux meubles de la communauté euh, dont certains euh, se reconnaîtront. Euh, J'ai créé donc mon agence de manière hybride en 2009 et puis je fonctionne avec des collaborateurs, ce que j'aime pas dire sous-traitants. Donc en fait c'est un peu comme des salariés mais euh, tout le monde est freelance donc il euh, y a une certaine liberté. Puis j'ai pas euh, la solidité de pouvoir gérer une équipe de, de salariés. J'en ai profité avec Émilie Lebrun de réaliser un documentaire sur WordPress donc euh, je vous invite à le, à le parcourir. Et pendant ces 13 années j'ai tout testé. J'ai testé les thèmes premium, donc ça doit vous parler. Hein. Euh, si vous avez des questions, vous nous le direz à la fin. J'ai testé les thèmes sur mesure avec des collaborateurs. On a fait du ACF aussi. Donc on était plutôt content, mais en même temps, les clients nous disaient « oui, mais c'est un peu rigide, moi je vais pouvoir mettre ma, mon fond de section en bleu ». Bon, c'est pas génial on a testé bien sûr Divi, puisque Divi, même si maintenant il est un peu décrié, bah c'était une révolution dans les années 2014, 2015, 2016. C'était c'était le seul constructeur de pages, voire de thèmes, qui a évolué. Et bien sûr Elementor en, en, en dernière date depuis on va dire 4-5 ans. Exact. Moi, mon parcours, il est peut-être forcément plus, euh, plus court que le tien, Déborah. J'ai découvert WordPress euh, bah, quand j'étais encore étudiante, euh, même je dirais euh, collégienne peut-être, à l'ère des blogs, parce qu'à l'époque, WordPress, c'était vraiment l'outil pour faire des blogs. Euh, flashback après, euh, avance rapide jusqu'en 2018, où j'estime que j'ai vraiment découvert WordPress de façon plus professionnelle, puisque j'ai fait une reconversion avec l'école clock pour ceux qui connaissent, ceux qui l'ont fait dans la salle. Certains se reconnaîtront d'ailleurs. Euh, 2019, ça a été le moment où j'ai lancé mon activité de freelance. Je me suis dit, bah, ok, je veux me lancer et donc faire du WordPress pour mes clients. Et 2019 bis, euh, pourquoi Un peu comme toi Déborah, euh, je me suis posé la question de quelle était la bonne façon, s'il y en avait une, euh, de faire des sites. Donc, est-ce que je le fais avec du Gatsby Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment à, à fond sur le JavaScript. Est-ce que je le fais avec des thèmes sur mesure, comme j'ai pu faire avec mon premier client, à, à essayer de trouver une solution en trois mois pour lui faire un, un thème sur mesure avec ACF, d'ailleurs. Et euh, pourquoi pas utiliser les mentors aussi, parce que j'ai eu l'occasion de faire un premier projet en 2019 et les mentors. Et puis depuis la suite, vous la connaissez potentiellement. Et 2020, euh, crise Covid, encore une fois, bah c'est là où on s'est rencontrés et où on a commencé à collaborer ensemble. Et les mentors, je t'aime. Sans jeu de mots, bien sûr. Je pense que vous connaissez tous ce jeu de mots, pour le coup. Alors, petite définition rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas euh, Cet écrit en 2016 par deux fondateurs israéliens, Yoni et Ariel. Elementor, c'est de base un constructeur de pages, ça a commencé comme ça, euh, en version freemium, donc avec une version gratuite et payante pour étendre les fonctionnalités. Et plus le temps a passé et plus Elementor est devenu une extension de création de sites, à proprement parler, de création de thèmes. À l'heure actuelle, on a essayé de retrouver les metrics, c'est pratiquement 7 millions de sites qui sont utilisés avec Elementor. Ne dites pas « bout c'est pas la peine. Euh, et ça représente également, chose qui est importante et qu'on a vu ré récemment sur W3Tech, ça représente euh, 18% des extensions utilisées après WooCommerce. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a surpassé euh, Feu, Beaver Builder et Feu, euh, si je dis pas de bêtises, il y en avait un autre, Bakery également. Et tu puis WooCommerce est une extension de e-commerce, donc on pourrait presque le mettre entre parenthèses par rapport à Elementor. Tout à fait. Choisir Elementor dans ses projets web, ça veut dire quoi Quels sont les avantages Parce qu'il faut quand même avoir des avantages à tout ça. Donc comme j'ai dit, c'est un consteur de pages, de thèmes, plus précisément. Ce qui est intéressant, et c'est la façon dont il a évolué avec le temps, c'est qu'il inclut un design système intégré. Alors oui, je sais, ça ne vaut pas le bon vieux design système d'un développeur. En revanche, c'est quand même des bons principes qui sont intéressants à mettre en place pour ne pas réinventer la roue et pour ne pas faire 10 000 fois des réglages de style comme ceux qui connaissent dans le petit bouton crayon, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce principe-là. C'est assez flexible parce qu'en fait, le but dans un projet web, c'est de ne pas être tout seul dans son coin à faire un projet. On intervient avec des développeurs, des designers, des référenceurs, bref, tout ce qui finit par heure. Et également, ce qui est intéressant avec Elementor, c'est que malgré tout, et ça après, c'est assez objectif, mais je pense que ça peut être soulevé, l'ergonomie n'est pas non plus horrible et elle permet de faire pas mal de choses en prise en main. C'est très souvent ce qu'on oppose aussi à Divi, avec une ergonomie qui est différente directement dans la page. Et puis de toute manière, Elementor, ça reste un outil qui regroupe plusieurs compétences, et ça reste surtout et avant tout un outil. Bien sûr, je pense qu'il y a des personnes qui grincent, en tout cas ceux qui sont dans la salle en dessous sur Gutenberg, vont grincer des dents quand ils vont voir nos slides. Il y a une limite, il y a une dette technique. C'est sûr que sur cet aspect-là, ce n'est pas du 100% parfait, mais encore une fois, c'est ce qu'on essaye de vous amener aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour certains projets d'avoir du code 100% parfait ou un page speed à 100% dans la vie, on n'est pas 100% parfait, on est tous un petit peu plus ou moins bien dans une journée. Donc euh, voilà, on, on prend un petit peu cet euh, cette intermédiaire. Euh, Google, Font. Google Font, vous l'avez certainement entendu. Euh, par rapport à Google Analytics, il euh, y a deux conférences sur le sujet aujourd'hui, donc euh, je ne vais pas euh, développer. Mais effectivement, par rapport au RGPD, c'est assez décrié, donc il faut éviter euh, de prendre leurs fontes et plutôt importer vos propres fontes. Euh, la lourdeur du code, tu en as un petit peu parlé de l'autre oui. versant, mais euh, évidemment c'est un peu plus lourd. Mais on, on va vous montrer quatre exemples où euh, les sites sont plutôt euh, légers comme on pourrait euh, le dire, et puis bien sûr, euh, l'avantage de pouvoir prendre la main euh, sur tout le site, parce que nos clients adorent ça, il bah, y a un des avantages, c'est qu'ils peuvent tout casser, évidemment. Donc il faut un petit peu les éduquer, et il faut peut-être arriver à brider euh, aussi euh, tout ce qui est au sein d'Elementor. Ça sent le vécu, hein, les sites cassés, euh, Oui, clients. avec les messages WhatsApp du soir. <rire> Votre projet, euh, vous le voudriez comment Ça c'est la question qu'on pose très souvent aux clients, c'est un peu... Euh... La lettre au Père Noël. Père Noël, mais avec la chaleur, on ne s'y croirait pas. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est encore un autre sujet, une autre conférence. Le client peut choisir que de, euh, va dire de gros avantages à son projet. De, il n'a que deux choix à faire, en fait. Il ne peut pas tout avoir, sinon c'est impossible. Est-ce qu'il veut rapide et de bonne qualité Ce sera cher. Est-ce qu'il veut de bonne qualité et pas cher Ce sera très lent. Et s'il veut rapide et pas cher, on sait tous, ça va être juste horrible. voire euh, un petit peu dégueulasse. Et en général, le client, il veut ce qui est au centre, l'impossible un peu trois. Et Tout ça ne marche f... pas. Oui, c'est vrai. Et nous, en tant que professionnels, on a aussi des contraintes, évidemment. On doit conjuguer différentes choses, sans être bon en français. On doit conjuguer le temps qui est nécessaire au projet avec le budget, parce que très souvent, c'est souvent comme ça que le client arrive. C'est « je veux ça pour telle date ». Nous, en tant qu'agence, en tant que freelance, ou en tant que collaborateur, on doit aussi mêler les ressources humaines. Donc savoir si on doit faire intervenir quelqu'un au référencement, quelqu'un en marketing, ou si on l'internalise directement dans notre agence. Et puis également la complexité, parce que très souvent, le client veut réinventer la roue, réinventer des choses qui existent déjà. Et il faut très souvent user de bons procédés, et de stratégies pour lui dire « non, attendez, votre idée, elle est bien ». Mais ça existe déjà, on ne va pas le refaire. On ne va pas refaire Airbnb, quoi, par exemple. Des fois, on a l'impression d'être un peu les mentalistes ou les super avocats qui essayent de jongler avec tous les arguments pour avoir un bon budget, gérer la complexité du projet, le timing aussi. Voilà, c'est souvent ça. Alors, on a parlé outils. Euh, un outil, forcément, c'est utile. Mais euh, si on parlait de méthodologie, parce que vous allez voir, dans nos quatre cas, on va parler de la méthodologie et on a fait le jeu de mots sur futile, parce qu'effectivement, pour nous, c'est essentiel. Tout à fait. Accompagner l'humain avec des outils pour un projet, c'est crucial, mais les outils, ça reste des outils avant tout. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un projet se découpe en différentes phases. La première, c'est la stratégie, c'est la conception. Euh, on ne peut pas avancer dans les autres phases sans avoir fait le reste. Vous connaissez tous à peu près les briefs de projet, pour ceux qui sont freelance et qui sont sur Malte. Très souvent, on se bagarre avec les clients pour avoir un, un brief de projet. On leur demande « mais c'est quoi votre projet Ce n'est pas trois lignes dans un message ?» Mieux encore, le mieux c'est d'avoir un cahier des charges. Le mieux c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien posé dans un document, les ressources, le temps, le budget, les fonctionnalités, peut-être même déjà des schémas, des croquis, quelque chose d'un peu plus concret qu'un message. Mais les clients ne connaissent pas aussi d'autres choses. Niveau marketing, il y a la façon d'accompagner avec le persona, c'est-à-dire quel est votre client idéal comme Déborah l'a dit, elles sont clients idéals, c'est un peu des Eric finalement. C'est des gens qui ont un peu peur et qui ont envie d'être rassurés sur le web après avoir eu 4 ou 5 prestataires, agences, freelance, peu importe. Puis il y a d'autres méthodologies aussi qu'on découvre au fur et à mesure. La méthode Jobs to be done ou le Product Market Fit, c'est savoir qu'un un produit à son marché. Bref, en tout cas, il faut avoir cette phase de conception avant de se lancer dans la suite. Nous, on vous a donné nos grandes lignes. Évidemment, c'est une, ligne, une, une liste pardon, qui n'est pas définitive. Vous pouvez rajouter vos briques à des moments donnés, mais au moins, ça vous donne une vision 360 de toutes les étapes ou tous les points que nous, on se note quand un projet web arrive à l'agence, à la structure. Exact. Et puis après, il y a la suite, une fois qu'on a posé un petit peu l'idée, la stratégie, on va aller fonder un peu comme une maison, hein, finalement. On a un peu les Stéphane Plaza du web, des fois, avec les clients. C'est assez incroyable. Euh, mais il y a toute la question, effectivement, technique, hébergement, nom de domaine, enfin, tout ça, vous le connaissez déjà. Et aller un peu plus loin sur la stratégie, avec tout ce qui est wireframe, tout ce qui est études SEO également, parce qu'en fait, on ne lance pas un site aussi sans savoir à qui on s'adresse aussi d'un point de vue référencement, parce qu'on parle à des gens mais aussi à des robots, il ne faut pas l'oublier, également. Et après, il y a tout le reste aussi, tout ce qui est en création, identité de marque et tout, Bon, voilà, bref, tout ce qui est un petit peu en lien en même temps avec la conception. En gros, il y a le avant WordPress, pendant WordPress et après WordPress. Et donc, certaines conférences sur le RGPD, sur la réglementation vont justement vous signaler du pendant et de l'après. La suite, vous la connaissez, et très souvent, c'est dans laquelle on veut vraiment un petit peu rusher, on se dit, bah, allez, ok, j'ai l'idée, j'ai tout ça, je me lance dans la construction du site, bon. Ok, l'important c'est d'avoir fait toutes les phases avant de conception et de fondation, après il y a également la suite parce qu'un projet ne s'arrête pas forcément à sa création, dans tout ce qui est entretien, amélioration continue, et puis forcément en annexe ça pouvait être aussi mis dans la conception et la fondation, mais RGPD etc, tout ce que tu as déjà un petit peu près dit. Alors, on rentre dans le vif du sujet, parce que vous allez nous dire, bon, c'est bien beau de nous parler de stratégie, on n'est peut-être pas là pour ça, on est venu pour Elementor. On va vous montrer quatre clients. Euh, je suis sûre que certains vont déjà taper le site quand on va les montrer. Donc, soyez vigilants si le site est, est, est, est, est plan à planter. <rire> ça serait la malchance, mais ça serait la faute de Switch. Hein. C'est pas notre faute. Pour cas numéro un, on va... Euh, ah non. <rire> Toi, tu vas te faire tirer dessus. Oui, mais j'aime bien. J'aime bien Alex. Je prie. Merci. Ce que quatre projets ont en commun également, c'est qu'au-delà d'Elementor, on essaye quand même d'avoir des bonnes pratiques. On sait qu'il y a des limites à Elementor, on sait que ce n'est pas évidemment le monde parfait, le monde merveilleux. En revanche, euh, on n'utilise pas des thèmes comme Astra, OceanWP, etc. On se base sur le thème Hello, qui a un petit peu l'équivalent, version Elementor évidemment, du Underscores. En fait, vous n'avez rien, vous commencez de zéro. On utilise aussi les principes du design system. Bah évidemment, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, pourquoi réutiliser 15 fois des choses qui peuvent être faites une seule fois Également, on évite au maximum les fameux add-ons et les mentors qui sont premium. Je pense à des croco à des ultimate add-ons, à tous les trucs qui finissent par euh, ultimate quelque chose ou premium quelque chose. On essaie de les éviter. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'en sert, c'est que vraiment... Soit on pas, enfin le client n'avait pas le budget pour du développement sur mesure pour un module, soit sinon on n'était pas en, en relation avec un développeur en particulier pour nous créer un widget sur mesure par Surtout exemple. Surtout que les modules d'Elementor Pro sont déjà assez euh, disponibles. Il y a une liste énorme de modules qui font la plupart, on va dire, 80% des bonnes actions. C'est ça, c'est le de Pareto version Elementor. Et puis également, comme le disait Déborah tout à l'heure, on évite d'utiliser les Google Fonts, enfin on les utilise pas du tout, parce qu'en fait ça ne respecte pas le RGPD et donc évidemment si on doit aller un petit peu plus loin, oui on doit mettre un petit bout de code nécessaire, facile à mettre, pour enlever les Google Fonts et les importer directement avec Elementor ou bien directement dans le FTP. Alors, à on 3. va vous parler du premier cas, le cas numéro un, le site Vitrine Classique. Donc, Je pense que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde a mis les mains dedans. Euh, en parallèle de Eric, mon client idéal, eh ben, aujourd'hui, c'est euh, Joséphine, qui est naturopathe et qui accompagne les femmes dans leur traumatisme tout au long de leur vie. Elle est arrivée à l'agence avec euh, un site wordpress.com, et pas .org, attention, elle avait euh, un site qui ne lui convenait pas du tout, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de stratégie, euh, aussi bien sur le fond et la forme, c'est-à-dire sur le design, sur la construction, sur le contenu. Voilà, elle était vraiment perdue. Quand elle est arrivée, ses premiers mots, c'était pas professionnel, je suis pas du tout, mon site n'est pas du tout à la hauteur de ce que je présente. En fait, les personnes arrivaient par son site, et quand ils arrivaient au cabinet, ils disaient Mais ah, mais ah, c'est vous Alors, déjà, la photo datait d'il y a 15 ans. Donc, ok, il faut assumer un peu ses rides et mettre les photos actuelles quand même. Et puis surtout, euh, le message qu'elle transmettait sur son site n'était pas du tout à l'image de ses services. Ça la desservait encore plus qu'autre chose. Du coup, ce qui a été vraiment euh, crucial et intéressant pour réussir son projet, et on a pris quelques points parce qu'on ne va pas tout mettre ici, c'est qu'elle avait déjà une maturité dans son projet. Comme elle avait mis les mains dans un WordPress, même si c'était un .com à la place d'un .org, elle savait exactement les difficultés, le temps que ça prenait, le texte qu'il fallait réécrire, les images qu'il fallait choisir. Elle savait aussi euh, ses points de blocage, parce que quand on fait un site, euh, la plupart de nos clients nous disent bah, « En fait, je fais une sorte de thérapie du web. » Et oui, euh, s'exposer sur le web, travailler ses contenus, se euh, Diffuser aussi sur le site, bah, ça demande aussi une certaine, euh, un certain travail sur soi. Et donc en, en étant thérapeute, forcément, elle nous disait qu'elle faisait le parallèle avec le dev perso euh, à, à son niveau, et niveau organisation et disponibilité, elle savait très bien que le projet, en nous amenant tous les contenus, parce que tous dans la salle, si vous avez fréquenté des clients, le contenu c'est la phase où on attend trois mois, bêtement, on les relance, et en fait ça arrive jamais. Donc, elle, on a eu un temps record de site en trois semaines. Ouais, C'était juste semaines. incroyable. Tout à fait. Et puis, c'est vrai, comme tu parles de... On va dire de elle est arrivée avec en fait, une maturité a des clients. Finalement, pour certains, ils se heurtent à beaucoup de blocages en faisant un site. Et euh, c'est vrai que quand tu parles de thérapie, c'est un peu ça, en fait. On fait un peu l'introspection. On se dit, oh, il faut tout ça pour faire un site Mais je pensais que ça prenait cinq minutes. Bah ben, en fait, non. En fait, non. Je pensais prendre une formation en ligne et le faire. Et ce n'est pas si simple que ça. C'est ça. Le... Et enfin... Le rendu du site, comme vous le voyez ici, alors bien sûr vous pouvez taper le site en ligne par la suite, euh, on vous montre quelques extensions qu'on a installées, donc évidemment Elementor Pro avec le thème Hello, qui est le plus propre, attention entre guillemets, euh, pour nous, Yoast SEO, bien sûr l'équivalent français Cocorico et SEO Press, la cliente avait déjà Yoast SEO, alors je fais signe à Benjamin qui, au fond, ne t'inquiète pas, c'était le choix de la cliente. Ça va bien se passer, Benjamin. <rire> Gravity Form pour les formulaires de contact ou prise de rendez-vous euh, dont elle avait besoin. CQ Press, Imagify, requête qu'on combine à chaque fois chez nous parce qu'on soutient encore une fois nos, euh, nos Frenchies. Et puis Compliance pour la mise en conformité euh, du site. Pas mal tout ça. Ensuite, on passe au cas un peu au-dessus. Après la vitrine, on passe au e-commerce et euh, contexte de la refonte Antesite, bon, marque ancestrale que vous connaissez peut-être beaucoup ici dans la salle, euh, depuis les années 1900, ils vendent des sirops peut-être que vos grand-mères l'avaient euh, dans leur placard, enfin en tout cas très connue Antesite. Et elle s'est construite, en fait, c'est ça qui est intéressant, sans les codes du marketing, vu que c'est une ancienne marque, qu'elle a vraiment euh, fait, euh, on va dire, sa... Euh, Dire, elle s'est fait connaître vraiment, on va dire, par les familles, par tout ça, vraiment du bouche à oreille, finalement. À l'époque où il n'y avait pas de site. Exactement. Euh, en fait, c'est intéressant, le cas d'Antesite, parce qu'ils ont connu absolument tous les CMS, on va dire, donc le Magento, le PrestaShop, du WordPress. On leur a absolument tout vendu. Enfin, les clients, les agences leur ont, leur ont tout vendu. Mais eux, par contre, ils n'ont absolument rien vendu en ligne. C'est ça qui est drôle. Euh, ils en ont forcément pris conscience durant la crise Covid, quand on ne pouvait plus sortir, quand on ne pouvait plus acheter, consommer de façon, on va dire, normale, standard qu'il fallait vendre en ligne, qu'il fallait vraiment avoir une boutique en ligne, une vitrine en ligne, indépendante des plateformes. Et donc, clairement, ils sont venus chez nous en 2020 en disant, OK, on a besoin d'aide, c'est urgent. Et puis, ils avaient envie aussi de redorer la marque parce qu'ils voulaient concurrencer Coca-Cola. Je ne sais pas si on doit citer des marques comme à la radio ou à la télé. Tesser, Bigalé. Allez, ah, tous les sirops. Et, euh, et en fait, quand on le voit, hein, on voit que là, le, le site est vraiment un peu old school. Et euh, il y avait aussi ce besoin d'être au même niveau que les concurrents. Tout à fait, et de créer un peu un renouveau d'Antésite pour euh, éviter d'être euh, la marque des grands-mères. Ce qui a été crucial aussi et au cœur de la réussite d'un projet qui dure environ six mois et quelques, j'ai plus la date exacte, mais on est à peu près dans ça, c'est d'avoir, nous, en tant que professionnels, un intérêt pour la marque, en fait, de vraiment s'intéresser à eux, de ne pas être l'énième prestataire qui va se dire Ok, Antésite, on vous pond un truc dans trois mois, c'est bon. Non, en fait, on s'est vraiment intéressé à eux. On a été visiter leur atelier, on a rencontré les équipes. On s'est vraiment plongé au cœur de toute cette, cette marque. Et même moi, qui était consommatrice dentiste avec ma grand-mère, euh, j'ai trouvé ça vraiment génial d'être à la fois euh, une ancienne consommatrice et maintenant, en fait, au cœur de leur refonte. C'est vraiment euh, oui, un privilège. Je pense que c'est vraiment essentiel de vous mettre en immersion avec votre client pour comprendre et pour mieux retransposer de manière technique, puisqu'on est experts du web, euh, ce que le client veut et euh, son produit veut transmettre. C'est ça, et puis en fait, quand on dit de remettre de l'humain au cœur du digital, en fait, c'est vraiment là, finalement. Et euh, ce qui a été aussi euh, important, c'était de mettre en place des ateliers réguliers, comme tu le disais, Déborah. Très souvent, on se bat avec les clients pour avoir les contenus. Les contenus, les contenus, où sont les contenus euh, Et c'est vrai que ouais, c'était vraiment une galère, et ça, ça... Je pense que ça a été vraiment crucial pour le fait d'avancer le projet. En général, on fait une relance sous 15 jours, 3 semaines, grand max. On en a trouvé. Enfin, on, après, on ne sait pas s'il si y a peut-être un, un psy dans la salle qui nous dira « oui, c'est une bonne fréquence euh, ». En tout cas, nous, c'est plutôt bien parce qu'ils n'ont pas le temps de se laisser aller trop euh, et on leur redit « ah, là, on attend cette phase-là » et on utilise Asana, euh, Trello ou d'autres euh, logiciels que vous avez à disposition pour mettre en place ça et bien leur redire. Parce qu'effectivement, quand on a euh, ouais. 5-6 projets dans le mois en cours, ça devient vite, vite compliqué. Et puis enfin, ce qui était important, alors au-delà de se jeter des fleurs, c'est pas le cas, euh, c'est d'abord une expertise de ce qu'on vend, et pas ne, non plus tout vendre et dire « on vous fait tout ce que vous voulez, du Magento, du PrestaShop, voilà, peu importe ». Non, en fait, on savait comment on pouvait les accompagner avec WooCommerce et avec Elementor, et quelles étaient les limites de ce qu'on pouvait leur euh, offrir, finalement. Ben, finalement, les extensions utilisées ne sont pas bien différentes à part partie e-commerce, on a encore notre cher Elementor avec le thème élo, encore une fois. On a créé également euh, tout ce qui est Custom Post Type et euh, ACF, donc on a utilisé ça également pour créer deux petites choses en plus sur le blog, notamment. On a utilisé Cocorico SEO Press, ça va Benjamin, ça va mieux, t'es rassuré euh, On a également utilisé Gravity Forms pour les formulaires, c'est vrai qu'on n'utilise pas ceux d'Elementor qui sont proposés directement, on a une préférence... Pour Gravity Forms, la suite vous la connaissez. CQ Press pour la sécurité, Rocket et Imagify pour les performances et le cache, et enfin WooCommerce avec également d'autres extensions en annexe, donc Stripe, sous-entendu également euh, des extensions de facturation aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est natif, hélas, dans WooCommerce. Et enfin Cookiebot cette fois-ci et non pas compliance qui nous a été imposée par notre DPO externe sur le projet. Exactement. J'ai pas d'autres mots. Merci. <rire> Là, il y a un autre projet que ça, vous présenter, mais quand le client est arrivé à l'agence, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'il avait plein de projets, plein d'idées, un site vitrine qui marchait à moitié, des pages qui ne chargeaient pas, et un envie d'e-commerce avec un système d'abonnement qui ne marchait pas, c'est-à-dire que en fait au bout d'un an le renouvellement arrivait et en fait l'argent n'arrivait pas dans les caisses. Donc lui chaque jour, il était stressé. Donc au début, je ne pensais pas qu'il allait m'appeler autant de fois mais si. Donc d'où la psy, la thérapeute et en fait, on s'est rendu compte que en cascade, il y avait bien plus qu'un site vitrine, qu'un e-commerce et ça Sarah va vous le présenter. Tout Exactement. Avant la communauté, parlons du site vitrine e-commerce effectivement, donc c'est un cabinet de formation en ingénierie patrimoniale, ça nous parle pas, on va dire, euh, peu importe, euh, c'est vrai qu'effectivement ils avaient besoin de pouvoir vendre en ligne, avoir un site qui fonctionne, euh, tu l'avais récupéré euh, tout d'abord en maintenance préventive et euh, corrective avec Elementor et un thème Ocean WP, donc effectivement, ce qu'on a fait, ça a été de casser un petit peu tout ça, prendre l'existant et de le refaire, déjà ce site vitrine, et également la partie e-commerce. Donc au-delà des outils, et donc ce qui a été au cœur de la réussite du projet de réseau d'infos participe vitrine c'était de mettre en place des ateliers de con-conception, c'est-à-dire venir avec eux dans leur bureau en physique et poser des choses, c'est-à-dire ok vous voulez réfléchir à la stratégie, on se pose deux heures, on réfléchit stratégie vous voulez réfléchir sur les wireframes, on se pose deux heures, on réfléchit wireframe on pense à ce que vos clients, utilisateurs, vont bien vouloir faire de la plateforme, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont l'appréhender donc on s'est vraiment posé pas mal de temps avec eux pour faire ça. Oui parce que ce client à chaque fois qu'on le voit il a toujours une super idée de génie. Vous savez le client qui vous dit je veux concurrencer Ikea, j'ai juste 5000 euros mais je vais y arriver c'est une super idée ou alors dimanche au café j'ai discuté avec ma femme et finalement je vais proposer ça. Sauf qu'il faut analyser l'idée avant de la mettre en place techniquement. Exactement, en fait la stratégie est vraiment au cœur du projet, donc d'où les ateliers de co-conception et des réunions de formation à l'utilisation également. Ce qui était important pour eux, vu que le site ne fonctionnait pas avant, c'était de les rassurer sur le parcours d'abonnement, parce que le premier site, Vitrine e-commerce, avant la communauté, ben c'est un site en fait, où on achète des abonnements. Donc il fallait vérifier que ça fonctionne bien, que les renouvellements passent bien, que les paiements passent bien aussi également. Enfin voilà, il fallait vraiment les rassurer parce que passer... Avant qu'on arrive, passer un an avec un site qui ne fonctionne pas et aucun abonnement qui marche, etc., c'était vraiment source de stress pour eux. Et puis également, pourquoi on marque scinder les deux sites Parce qu'en fait, avant de faire la communauté, on s'est dit ok, est-ce qu'on la greffe directement au site vitrine ou au site e-commerce Ou est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un second site, un second site en fait en sous-domaine après réflexion durant les ateliers, on s'est posé la question euh, si c'était pertinent ou non, et oui, ça a été pertinent euh, de couper les deux. Pourquoi Parce que d'un côté, site vitrine, site e-commerce, donc encore une fois, on a utilisé les mentors pro, etc., Gravity, Yoast SEO, pardon Benjamin, CQpress, et également, euh, donc, vous commerce avec la question des subscriptions et des memberships. Le reste, vous le connaissez également. Ce qui a été important, c'était vraiment de scinder les deux, puisqu'en fait, euh, les deux sites ont une vocation complètement différente. On va le découvrir juste après. Le site communautaire a vocation à partager euh, de la matière, donc de la réflexion, des articles, des annonces également, puisqu'ils cherchent des fois à recruter des personnes dans leur domaine d'activité, et on ne voulait pas mélanger les deux. En fait, ce site communautaire n'a pas de WooCommerce, finalement. On n'achète rien sur ce site. Donc, vraiment, ça a été vraiment au cœur de la réflexion de se dire « Est-ce qu'on mélange tout ?» Est-ce qu'on se crée un gros bazar Ou est-ce que finalement, on n'est pas un peu intelligent sur le coup Et on se dit non, c'est deux choses différentes, on oui. de les deux. Et puis, il y avait beaucoup de fonctionnalités. Hein. Il y avait l'e-commerce d'un côté, il y avait la communauté qui est gratuite. Ok, c'est une inscription, mais peut-être à terme, ça sera également payant. Euh, donc, c'était important de bien identifier ses besoins. Tout à fait. Dans les extensions, ce qui va changer cette fois-ci, ça va être Gravity Forms avec justement les add-ons assez utiles. Le User Registration qui est là pour justement créer... Euh, on va dire les euh, abonnés, donc les utilisateurs, et le Advanced Post Creation, puisque les utilisateurs peuvent poster euh, des annonces, des articles de blog, il fallait qu'ils puissent voilà, interagir avec la plateforme sans tout casser. Pour le parcours d'inscription, comme je disais, c'est ça qui a vraiment fait la différence, et autre chose, voilà, encore une limite d'Elementor, forcément, qu'il faut connaître, pour pouvoir créer des conditions dynamiques qu'on pourrait faire simplement en PHP, on avait besoin d'une extension supplémentaire qui s'appelle Dynamic Conditions, qui permet justement de créer bah, cet affichage dynamique. Est-ce que j'affiche ou non si l'utilisateur est connecté ou non, s'il a tel ou tel rôle, par exemple Ça, ça a vraiment été euh, bah, le crucial avec Gravity Forms pour créer cette communauté. Alors j'entends certains développeurs qui vont dire Oui, mais moi j'aurais pu coder ça. Oui. Ok, mais là, vu l'urgence du besoin et vu la, le manque technique qu'on avait, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, euh, on s'est euh, dit il bah, y a des extensions qui fonctionnent bien. Euh, ne pas en installer 50 000 non plus, mais euh, là, pour le coup, ça, ça a bien fonctionné. Exact. Et autre chose importante de cette communauté, puisque c'est un, un petit peu un réseau de membres, l'extension Grid Builder, je pense que euh, Lobby qui est dans la salle également peut-être, euh, a été euh, cruciale pour créer justement en fait, bah, toute cette grille qu'on peut venir euh, interagir avec justement des petits filtres par domaine d'activité, pouvoir rechercher, pouvoir déplacer la map. Grid Builder, ça a vraiment été une super extension pour créer tout ça avec son add-on aussi Elementor qui rend la chose compatible. Passons enfin au dernier projet, si tu veux bien. Oui, je vois que Marie me fait signe, donc on va, on va accélérer. Le dernier projet, c'est une plateforme de formation euh, qu'on a créée pendant le confinement pour répondre à un besoin de nos clients qui sont plutôt solopreneurs, qui veulent apprendre de chez eux. Euh, il y en a quelques-uns dans la salle, donc on, on les remercie pour, euh, pour cette contribution. Euh, c'est du e-learning. 100% en ligne, ils peuvent apprendre. Ce n'est pas du tout du WP-Chef. Au contraire, nous, euh, dans nos 10 modules de formation, euh, il y a une seule sur WordPress, c'est plutôt la stratégie qu'on vous a livrée du coup, on a dû faire une analyse de la concurrence. On a dû réfléchir si on choisissait une plateforme WordPress ou SaaS. Gros dilemme. Gros, Gros dilemme. dilemme. On s'est dit, expert du web, si on fait un learning box ou un Podia, je pense que ça va grincer des dents et je pense que ça a mal passé. Donc voilà, c'était un petit peu cette cette approche-là. Et également, euh, c'est aussi une formation qu'on a voulu proposer de façon hybride avec du coaching. Également, c'est un peu le point de différenciation. Mais on n'est pas là pour parler de nous. En l'occurrence. Alors, pour la réussite de ce projet, bah en fait, on a lâché notre ego et on s'est dit, on va se faire accompagner par des pros euh, plutôt que nous. Quand nous, on accompagne nos clients, bah, ils sont là pour se faire accompagner. Donc, on a choisi un expert en business model Canva, Peut-être que ça vous parle. C'est ce schéma que vous voyez euh, derrière nous, en mettant euh, toutes euh, les questions qu'on se pose quand on lance un projet. Et aussi un copywriter qui, va, qui nous a aidé à faire nos tunnels de vente, nos pages de vente, storytelling, toute cette bonne dose marketing qui va derrière. Euh, L'atout de notre équipe, c'est qu'on maîtrisait la vidéo. Euh, on, on, a, on a tourné euh, toutes nos vidéos, donc vraiment à la, à la mano, maison. Et euh, ça, ça a été le point positif, puisqu'on a accouché notre projet en neuf mois. C'est vraiment le terme, oui. effectivement. À peu près une année pour travailler sur un projet de cette envergure. En termes d'extensions Les extensions, on va y passer rapidement, Elementor, Gravity, Yoast SEO, LearnDash, euh, WooCommerce avec Stripe, hein, vous le connaissez, la plateforme de paiement, euh, Grid Builder, affilié WP parce que en fait, nos collaborateurs peuvent créer un compte d'affiliation sur le site, et bien sûr Compliance Pro, mais on va y passer euh, rapidement. Oui, juste pour revenir sur l'andash, en fait, c'est possible de créer effectivement tous les modèles de pages nécessaires à un LMS avec Elementor. Évidemment, ça nécessitera un petit peu de CSS en plus pour venir surcharger les différentes choses, puisque forcément, tout n'est pas pris en compte dans Elementor. Donc, il faut aussi avoir ce recul-là et se dire, OK, sortie out of the box, des choses qui ne sont pas bien chartées, bien designées. Il faut venir surcharger pour faire quelque chose de joli avec la charte graphique parce que ce qu'il y a dans les hand n'est pas suffisant pour venir écraser différents codes couleurs en l'occurrence sur la plateforme. Alors, ce que Elementor nous a permis de réaliser rapidement, côté agence, il y a plein de propositifs et côté client. Moi, je vais commencer côté client. Ben, en fait, euh, ils ont été accompagnés euh, dans leur euh, on va dire dette affective, <rire> j'ai envie de dire émotionnelle. C'est qu'on les a accompagnés, on leur a donné confiance sur le web, euh, bien sûr sur WordPress. On les a rassurés. On leur a dit qu'on pouvait vraiment répondre à leurs questions en leur disant « oui, oui, ça c'est technique, mais on va pouvoir trouver une astuce derrière votre besoin ». Bien sûr, ils peuvent modifier leur site. Alors modifier leur site, ils sont contents. Euh, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, modifier, ça veut dire casser. Donc... Habituer, éduquer vos clients, parce que oui, vous êtes un peu leurs parents, c'est un peu leur, vos enfants, donc c'est important. Et côté agence Côté agence, évidemment, en fait, on gagne du temps. Et les mentors est un outil qui nous a fait gagner du temps, puisqu'on on, on rassemble différentes compétences tout en une. Donc on peut leur proposer de délivrer un site un peu plus rapidement, effectivement, en faisant vite certaines choses, forcément, comme on l'a vu tout à l'heure. On redonne du sens à la valeur de consulting, de coaching, d'accompagnement, finalement, qui est hyper important pour cette niche de clients qui veulent avoir un humain près d'eux, rapidement, euh, être assuré, comme Eric, pour le coup, et proposer des services annexes, parce que forcément, euh, certains clients l'oublient, mais par exemple, sur un site e-commerce, on a aussi tout ce qui est mention légale, conditions générales de vente, etc. Donc ça peut être ça avec une personne qui s'occupe des contrats, du marketing également, de la rédaction de contenu, bref, apporter de la valeur avec forcément Elementor au milieu, qui permet de gagner du temps. Et donc, vous allez vous dire, ouais, bah, c'est bien beau tout ça, mais après, on fait quoi Allez, on fait la mise en ligne, on est soulagé, on encaisse la monnaie, on est trop content, on part en vacances. Mais il y, y a un après, en fait. Tout ne s'arrête pas là. Exactement. Quand est-ce qu'on peut définir qu'un projet est réellement terminé Est-ce que c'est ouf quand quelqu'un ne nous appelle plus, qu'il nous laisse enfin tranquille et que ça roule tout seul Si tant est que ça peut rouler tout seul, tant qu'il n'y a pas de bug, ça, je pense que c'est un peu impossible. Il, il, en, en faisant une <rire> mise à jour, il y aura toujours potentiellement un bug, donc ça ne sera pas terminé. C'est ça. En fait, c'est le projet sans fin, finalement. Donc en fait, euh, on va juste vous poser une question pour euh, vous laisser euh, dans toute cette journée de réflexion. Euh, selon vous, à quoi va ressembler un site et à quoi va ressembler la manière de faire un site dans 5 ans Dans, dans 15 ans, ans Dans 50 ans Exactement. À quoi ça ressemblera de faire un site dans 50 ans Est-ce qu'on n'aura pas la chance d'avoir un espèce de Dali du WordPress en version intelligence artificielle Où notre chien pourrait peut-être appuyer sur un bouton, mettre fin à cette guerre entre Gutenberg et les Mentors, Bricks, peu importe, tous ces consteurs de pages qui se font un peu la guerre En gros, votre chien il sera content il dira « "Allez, c'est bon, j'ai appuyé, tu fait ton site, viens me promener, on mange les croquettes et c'est fini ». Exactement. Et pour la peine, même cette image a été créée par intelligence artificielle, Dali en l'occurrence. Merci, Merci à, tous. à tous. Maintenant, vous pouvez vous lâcher. Hein. Si, euh, les tomates, c'est maintenant. Les tomates, les tomates. Est-ce que vous avez des questions, des remarques okay. Ça marche. Oui. Bonjour. Hello. Hello. Une question sur votre stratégie de gestion des licences. Comment est-ce que vous faites avec vos clients Est-ce que vous avez une stratégie bien définie C'est eux qui prennent les licences C'est vous qui leur revendez Comment ça se passe Eh ben, je vais te répondre assez clairement. Il y a deux possibilités. Soit ils prennent la maintenance préventive et dans ce cas-là, on leur dit full package. On s'occupe de toutes les licences, de ce qu'on a construit. Parce qu encore une fois, quand on récupère un site, ça, c'est encore autre chose. Euh, sinon, ils achètent les licences et ils font l'entretien eux-mêmes. Et voilà, les deux possibilités sont assez simples. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Mais euh, en général, on procède comme ça. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est de bien informer son client au début du projet, en fait, ce que ça inclut de créer un site. Parce que très souvent, la question, c'est « OK, mais il y a quoi en plus à payer par mois, etc. ?» Donc, effectivement, c'est très clair de ce côté-là. Nous, ce qu'on préfère, c'est accompagner le client juste après. En fait, deux tiers de nos clients prennent la maintenance, préventive ou corrective, selon le besoin, avec un quota à temps ou une formation après. Euh, parce qu'en fait, il y a quelqu'un derrière. Il est rassuré. Alors il y en a certains qui sont techniciens et qui disent, bon, ben, moi j'ai mon propre serveur, euh, mon propre hébergement, euh, je vais pouvoir le gérer. Pas de soucis, ils ont des compétences. Mais dans notre niche à nous, dans notre persona, dans notre client idéal, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils n'ont déjà même pas le temps de changer juste une ligne dans un article. Donc euh, ils sont plutôt friands et nous, on préfère effectivement continuer. Et c'est ce qu'on aime, hein, cette, cette relation avec l'humain, les accompagner jusqu'au bout euh, pour euh, l'après. Et c'est souvent chouette. Salut, salut. Ne parle pas de RGPD. Euh, non, je ne vais pas parler de RGPD. Je ne vais pas vous spoiler la conférence qu'aura lieu dans cette salle à 14h45. <rire> Smiley qui tire langue. Euh, ceci étant dit, euh, évidemment, il faut y venir. Mais euh, le point n'était pas là. Pour moi, la question, c'est surtout. Enfin, je voulais en fait appuyer un de vos propos. Euh, c'est que c'est possible en fait d'allier euh, Elementor et écoconception. conception je vais vous donner un exemple, euh, nous dans mon agence, on bosse aussi avec Elementor, on fait aussi du GUT, euh, et on, notre site à nous est fait avec Elementor, et il se trouve qu'on vient d'avoir un label site éco conçu, euh, et on a 100% au PageSpeed de partout, donc c'est possible, et euh, du coup je vais juste appuyer votre propos en disant que bah, oui effectivement on n'a pas besoin d'être parfait partout, Maintenant il faut essayer d'y tendre quand même, parce que bah, c'est aussi tout ce qui est temps de chargement c'est aussi poids des données, que moins on a de données à charger, bah, plus votre code est propre et moins on consomme de ressources euh, énergétiques, donc c'est important. Et, euh, et juste euh, vous dire, voilà, bah, vous qu'est-ce que vous mettez en place en fait, dans vos process pour essayer de penser l'éco-conception quand même, même avec Elementor alors pour te répondre à ta question, on est en train de bêta tester la version container en fait d'Elementor qui justement permet un petit peu d'enlever, de, d'épurer ces sections, des divs dans des divs dans des divs. Donc justement, on essaie de faire ça, de mettre ça en place. Euh, essayer par exemple un truc tout bête dans un header où on a. Typiquement, le logo, le menu, le bouton d'action. En fait, quand on connaît évidemment un peu le CSS et les placements, etc., en fait, une colonne, enfin, un, un module, en fait, une section est largement suffisante. Pas besoin d'avoir trois colonnes imbriquées dedans. Ça, c'est la première chose. Et comme on l'a dit dans la slide sur tout ce qui est, on va dire, stratégie, enfin, les, les cinq colonnes, c'est d'abord une, on va dire, une amélioration continue. Donc, c'est peut-être après revenir sur ce qu'on a fait, améliorer refaire faire des widgets aussi sur mesure si besoin avec un développeur, donc c'est avoir cette envie d'améliorer de, de façon continuelle en maintenance. Et puis limiter les extensions, forcément optimiser les images, voilà c'est bien connu. Euh, les vidéos, no way, les clients qui te mettent 10 gigas de vidéos sur la page d'accueil, mais je ne comprends pas sur mon smartphone, chez mon client, oui, non ça ne fonctionne pas comme ça, donc voilà, les éduquer, encore une fois ce sont des clients qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans le web, euh, on n'a pas forcément des clients qui sont euh, type grosse agence avec des sites euh, à 10 mois de développement, etc. Parce que c'est aussi notre choix, euh, donc on met tout en place, les bonnes pratiques, c'est un peu comme de la prévention pour, euh, pour notre bien-être. Et puis je voulais aussi te remercier pour le... On... Il n'est pas payé, hein. je, je vous rassure. Oui, je confirme. Mais, euh, mais ça fait plaisir aussi justement de montrer que bah, nous, on montre une solution à notre tour. Peut-être, comme on le dit, dans 5, 10 ans, 50 ans, on aura une autre façon. Peut-être que mentor va complètement mourir dans 5 ans, que WordPress ne sera plus là dans 50 ans, on ne sait pas encore. Mais le but, c'est d'avoir toujours cette méthodologie, cette approche avec le client et de comment vous concevez en fait, le site web avec lui. D'ailleurs, si les menteurs venaient à mourir, on devrait simplement réapprendre un outil en plus, en moins. Au final, ça ne change pas, en fait, de même pour vous qui faites peut-être du gut, du développement sur mesure, on est forcément contraint d'être dans l'amélioration continue, de se former, de proposer d'autres choses, et de ne pas se reposer sur ses lauriers, de se dire « ok, c'est bon, je sais coder, le reste je m'en fie ben, ». En fait, non, justement, c'est important d'être en remise en question et mettre des fois son ego de côté, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bonjour. Euh, bah, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Faites-moi spoiler ma, ma question, c'est pas grave. Euh, en fait, donc, on est une vieille agence, ça fait 18 ans qu'on existe. Euh, alors, moi, j'ai connu Flash, euh, on a fait beaucoup de sites Flash, après Flash est mort. Après, on a fait des sites sur... J'ai euh, fait, Ad... fait mon mémoire avec Flash. Ouais, oui, bah, ouais, avec ouais, moi, la pizza qui s'anime. À... <rire> on a fait du Adobe Muse, après Muse est mort. Euh, donc, on s'est dit qu'il faut qu'on arrête les bêtises, on fait du WordPress, sur mesure, etc. Et ça, vrai qu'Elementor est tentant. Enfin moi, je me dis on pourrait gagner vraiment des coûts de production, aller plus vite. Mais j'ai peur de ça, de, de encore une fois recommencer avec ça y est, Elementor est mort. Et Il faut que je refasse tous les sites de mes clients et c'est la galère. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique Est-ce que ça vous fait peur que... on, y, on y a réfléchi. Euh, c'est pour ça aussi qu'on regarde, en tant qu'expert du web, euh, bah forcément euh, GUT. Euh, moi, pour ma part... Quand j'ai parcouru la, les, toutes les années de création de sites, euh, il y avait Divi. Divi j'ai pas eu cette sensation. Et en fait, j'ai eu, enfin, j'ai laissé, laissé de côté euh, Divi parce que, effectivement, pour me tourner vers Elementor. Et euh, j'ai eu ce premier stress. Donc évidemment, je, je l'oublie pas. J'ai vécu une première fois, donc forcément, ça me, ça me revient. Euh, si ça disparaît, j'ai envie de dire, si demain WordPress disparaît, qu'est-ce qu'on fait ben, on va prendre une autre plateforme, on va réapprendre et puis on va accompagner nos clients différemment. Donc je pense que c'est une question qui est tellement ouverte sur un champ des possibles que oui. Par contre, moi ce que je regrette puisque j'ai découvert euh, avec une collaboratrice Elementor 2016-2017 euh, en plein WordPress Europe et j'aurais voulu que WordPress intègre GUT beaucoup plus tôt que ça mais la vie fait que, c'est comme si vous disiez j'aurais voulu rencontrer mon mari il y a 15 ans euh, sinon je n'aurais pas galéré avec trois pervers narcissiques. Euh, donc forcément avec les si. <rire> Ça, Ouh, parle, hein, ça, ça parle dans la salle euh, donc euh, forcément on peut, on peut tout refaire mais euh, oui l'idéal dans, dans mon monde idéal ça serait un élément torgut fusionné intégré euh, à WordPress on, ces questions là ne serait plus là euh, mais la réalité est tout autre une, une dernière question euh, je vous rappelle juste si on tient le micro c'est pour pas que vous l'ayez c'est pour des questions d'hygiène ça fait un petit peu école des fans mais euh, voilà, laissez le micro s'il vous plaît à la ne lui arrachez pas des mains Il est où, ton papa, dans la salle Salut. Euh, petite question Hello. sur l'administration de contenu. Euh, Est-ce que c'est adapté à tout type de client Parce qu'on sait que nos clients ne sont pas égaux quand il s'agit d'utiliser de, de, des outils en ligne. Il euh, y a certains qui n'y arrivent pas du tout. Est-ce que euh, Elementor n'est pas trop compliqué à prendre en main Alors, la prise en main, non, mais j'allais enchaîner sur une petite blague. Tu sais, quand tu récupère une page modifiée par ton client et que tu, du visuel tu te mets en texte et que tu vois euh, la balise P avec plein de styles de Word euh, en général, du coup, fait, je me suis enregistrée une petite formation pour leur dire ne faites pas ça. Bon, en général, ils le font. Ou alors euh, les images qui sont avec des accents. Euh, bon, bref, c'est un peu ça. Donc oui, il faut les éduquer. Euh, pas tout le monde. Est, et, et, ils ne sont pas tous égaux là-dessus. Donc, ouais. ce n'est pas souvent euh, facile. Euh, mais même s'il y a une personne qui est un petit peu habituée, il faut prendre en main. Après, c'est plutôt intuitif, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut voir le rendu tout de suite, on n'a pas besoin de modifier et rouvrir un autre onglet, etc. Mais ça demande quand même un apprentissage, sachant que nous, on a tourné des vidéos pour nos clients, donc. En fait, ils ne sont pas très perdus. Ils euh, sont contents de revenir dessus. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne les lâche pas après la livraison du site finalement. On ne se dit pas, allez, hop, c'est en ligne, on les oublie. En fait, non, comme tu dis, on a une formation à leur donner vraiment les basiques d'Elementor. En revanche, euh, pour les articles, pour le contenu, soit effectivement, les pages sont faites avec Elementor. Donc, en général, ils ont à dupliquer des pages et venir prendre des modules. On leur montre bien qu'on peut dupliquer d'une page à une autre, copier-coller. Ça, en général, ils sont fous quand ils découvrent ça. Et pour les contenus, en fait, on n'oublie pas Gutenberg finalement. En fait, on leur montre comment faire un article avec Gutenberg certains veulent faire avec Elementor, d'autres avec Gutenberg à chaque fois on leur montre les bons côtés les mauvais côtés de l'un ou l'autre et on les briefe assez bien pour qu'ils ne soient pas perdus et pas qu'en fait ils nous disent mais c'est tout cassé, comment je fais quoi Donc, ouais. Dernièrement on a eu le client qui nous désactivait l'éditeur de Elementor je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je me suis dit, c'est juste fou comment l'humain peut tout casser en cinq minutes. Euh, donc, on a fait un petit tuto là-dessus. Euh, donc, ça, c'était euh, assez parlant. Et effectivement, après, toutes les, toutes les gestions de contenu euh, qui sont copiées-collées d'à droite à gauche. Exactement. Euh, et puis, on a un client dernièrement qui nous a pris un fichier Word, qu'il a mis dans GUT. Mais carrément. Hein. Et il s'est dit, je ne comprends pas, ça ne met pas en forme. Voilà. Et quelqu'un d'expérimenté, hein, qui a quand même eu 3-4 sites à son actif, donc j'ai envie de dire, de toute façon, il faut être proche de son client et de lui apprendre, parce que ce que nous, on pense être bon, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 25 ans qu'on est autodidacte, et ben en fait, non, c'est pas si simple pour une personne qui découvre. Et le mot de la fin, ce serait finalement que c'est de l'humain, beaucoup d'humains, et des outils qui peuvent changer et évoluer avec le temps, et il faut vraiment se focus sur l'humain, c'est le plus important, je pense. Thank <laughs>